La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste très politique selon dit 3 avril 2023 à la Une de Réumi quotidien. l'on nous apprend que y a eu a décidé de ne pas répondre à l'invitation du président Macky Sall à la cérémonie du 4 avril. Son co et compagnie rejette la courtoisie de Macky et exige la libération des détenus politiques indique Réumi quotidien qui renseigne que Mimi Touré également invité a refusé poliment et rappelle l'impossible candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024. Les leaders de Yahui ne vont pas défiler devant Macky, titre par conséquent Vox Populi où les opposants font remarquer que le chef de l'État n'a encore posé aucun acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale que vit le Sénégal. Mimi Touré ne sera également pas au garde-à-vous. Elle boude et réclame son mandat de député, nous apprend Vox Populi. Nous retrouvons Mimi Touré dans Source A où elle précise avoir décliné à titre individuel l'invitation. Vite qui lui est faite et exige aussi dans ce journal la restitution de son mandat parlementaire et le refus de Yehui Askanui de répondre à l'invitation à la fête nationale de l'indépendance du 4 avril constitue aux yeux du groupement d'informations républicaines une décision préoccupante. Notre source a, pendant que Besbi le jour, livre un défilé de messages en direction de la fête de l'indépendance. Ce journal pointe notamment le discours du chef de l'État et le spectre du troisième mandat. Pour Yor Yorbi, Sall doit prononcer son dernier message à la nation. Ce 3 avril et ce journal s'attend à un discours d'adieu. Direct News s'interroge justement sur la fin du suspense sur le troisième mandat à l'occasion de l'adresse à la nation du président Macky Sall ce soir. Pendant ce temps, dans le témoin, docteur cher ministre en charge du PSE explique pourquoi le président Macky Sall peut et doit être candidat en 2024. La candidature d'Idriss Seck à la présidentielle de 2024 intéresse les nouvelles du pays. Ce journal signale par conséquent Brom sur le départ. Ce quotidien affirme que L'ancien premier ministre et président du Conseil économique, social et environnemental sera bel et bien sur la ligne de départ pour la prochaine élection. Ce que semblent confirmer les échos qui rapportent du secrétariat national de Réumi, qui dit ses braques sur sa candidature et humilie ses ministres. Je ne manque pas de courage, mais personne ne peut m'obliger à faire ce que je ne veux pas faire. Je ferai ce que je dois faire le moment venu, a-t-il dit, selon les échos qui livrent les reproches faits à Yanko Badiatara et Alice Alediop devant tous les responsables. L'évidence, pour sa part, pointe l'éternel discours tortueux de Idi évoquant le procès Prodac Ben Kuyakar, la fête du 4 avril et la présidentielle de 2024. Pour cette présidentielle, Idriss Sasek et le Réumi affûtent leurs armes, nous apprend Vox Populi. Et Sud quotidien nous apprend qu'à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance ce 4 avril, 4242 personnels des forces de défense et de sécurité, 431 véhicules, 22 aéronefs, 66 chevaux, plus 1377 élèves et étudiants civils seront en parade. L'armée est fin prête pour un défilé grandeur nature. En un croix sud-quotidien qui voit Sunugal en puissance 63. Au moment où Alpha Quotidien livre les belles leçons républicaines de l'armée à tous, elle invite les politiques à la tenir hors de leur querelle. Informe ce quotidien et le quotidien Dakar Times conclut que l'armée remet les politiques à leur place. Ce que semble faire le secteur privé qui dit basta dans l'as aux manifestations et à la tension ambiante qui risque de faire fuir les investisseurs. Et dans Vox Populi, le secteur privé évoquant le procès en appel contre Ousmane Sonko craint un risque de persistance, des tensions préjudiciable à la stabilité nationale et à la conduite des activités économiques. Parlons justement de ce jugement Mameyna Ousmane Sonko avec le quotidien qui parle du malaise de Temis, livrant des interrogations autour du choix du juge et du délibéré sur siège. Le journal de Mediam Balian nous apprend aussi que le parquet et la partie civile mettent la pression pour obtenir l'acte de jugement aidant le peuple quotidien. Le commissaire Cherna Keita fait de graves révélations sur le juge Mamadou Yacham Keita qui l'accuse d'être proche d'Ousmane Sonko. La paire aussi dans ce journal décrit le juge yaram Keita comme un sympathisant encagoulé d'Ousmane Sonko en lui prêtant des posts Facebook qui datent de 2018 et 2019. Et dans l'un des posts en question, on peut lire chaque mot qui sort de la bouche de Sonko est pour moi une solution à nos problèmes. Respect à ce Sonko, fin de citation. Mamadou yaram Keita, est-il vraiment le véritable propriétaire de ce profil? S'interroge cependant le peuple quotidien. En attendant de voir la réponse, l'observateur livre l'interview explosive de Robert Bourgi qui indexe une volonté sournoise de déstabiliser le pays avant de dévoiler la vérité sur la rencontre entre l'émissaire de Macron et Sonko. Bourgi donne aussi son point de vue sur la candidature de Macky Sall. Macky qui partage la une de enquête avec Ousmane Sonko, journal qui fait zoom sur la bipolarisation de l'espace politique qui fait du Sénégal un pays en otage. Le Sénégal est pris en otage par les politiques, semble aussi dire le président de la Ligue Sénégalaise des Droits de l'Homme, Alassane Sec, qui était l'invité durant sur Réumi TV et FM a exprimé ses craintes, notamment face à l'appel interjeté par Mambégnan, les libertés individuelles et les risques d'affrontement au Sénégal. Le défenseur des droits humains juge qu'il y a problème quand un procureur interjette appel dans une affaire de diffamation. Ce qui semble aussi inquiéter l'analyste de Réumi quotidien qui va au-delà des faits sur cette nouvelle tournure que prend l'affaire Ousmane Sonko Mambégnan et pointe un appel de trop, indexant celui notamment du parquet. Et c'est le moment choisi par Libération pour nous apprendre Koutima de la mafia 4-4 est convoqué à la DIC. Ce journal nous apprend par ailleurs comment Djibishop, l'homme aux trois identités, est tombé, soulignant qu'en 2016, ce dernier avait tué à Genève une étudiante italienne avant de disparaître. Revenu au Sénégal par la route après le crime, il avait vendu sa maison familiale et coupé tout contact avec sa famille pour effacer ses traces. Libération nous met par ailleurs sur la route maritime de l'Europe pour y signaler un drame au large de la Tunisie, le naufrage de trois embarcations transportant des migrants subsahariens et annoncé, Serine Modou Abdoulaye Diop, son épouse Mamdia Diata et leurs deux enfants sont parmi les victimes. Signal Libération qui révèle, selon des témoignages, que 19 autres Sénégalais étaient dans les embarcations. Réumi Cotillon livre une autre note triste, informant du décès ce week-end du fervent supporter des Lions Ndjaï Drapeau. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.